<rire> euh, Sans mon doigt tu me dis ça oh. quoi Quoi Sans les roses normalement je ressemble bien. C'est plus la merde, merde. <rire> Non, non. <rire> Un jour célibataire. <rire> Moi, deux semaines célibataire. Moi, un mois célibataire. Moi, un an célibataire. <rire> <rire> <T 'as> <rire> <tout> <rire> Donc je ne suis pas locataire, je suis propriétaire. Propriétaire. Propriétaire. Propriétaire. Propriétaire. propriétaire. Oh my God, shoot me! I'm sorry, boy, I'm sorry. Bien joué. Tiens, vas-y. C'est un petit coup. C'est un Pas la tour hein, je tourne là, je sais même pas ça à qui hein <rire> Féroce Non pas de du... Oula Calme-toi démon Non C'est quoi comme voiture Une 206 Et vous faites quoi comme travail Rien ouais, ouais. Waouh Ah ouais On petit peu ce que vous faites hein, Un nouveau outil, hein, Allez puis, ah, un, un petit peu au-dessus <rire> <rire> Voilà Ça se voit pas A la poubelle <rire> Papa <rire> Prenez pas. Par contre hier je suis allé voir vos vidéos, ah c'était trop drôle, ah j'adore vos vidéos, j'ai aimé toutes vos vidéos, ah c'était vraiment trop drôle, enfin je veux pas toutes mais les dernières, ah c'était vraiment trop drôle vos vidéos, ah c'était trop marrant. <rire> Comment on fait pour congeler une morue faut tirer sur la couette. Ah. C'est coincé. Ah. Une dernière fois. Un, deux, trois. Je veux plus faire le deuxième. Je vais rester comme ça toute ma vie. Je m'en. Salut les copines. Ça va Salut Caroline. <rire> Wen. Rose. Là, là, là, là. Je vais sauver. شو كيف خوز يا سلام عليك يلا يلا ابي غايته اركب لا لا انت سب روحك الله يحفظك اخوي اركب شغل. اتواحك هاي واي واي عبيب, عبيب. أركب. لا, لا. اركب وين اركب لا, لا لا بس بس بس بس وين اركب بس قعد قعد. بس اوال يلا مورا خلاص ابوالله و... Assalamu alaikum, morhaba hadibi. Hola, bonjour. I'm Wagwan, well, mom. I'm, I'm... <laughs> <laughs> to so hold it for hold it. It's going to get heavier. It's going to get heavier. Oh okay. okay. <laughs> no. Inshallah? Hein? Yeah. Inshallah oui ou inshallah non. Inshallah. Because que ma mère quand dit inshallah ça veut dire non. Oh! Inshallah oui ou inshallah non. Ah ça veut dire non. Tu as j'ai ah bah ça veut dire non alors. Oh. Joe ah. Joe Fique merde, <rire> chérie, je suis rentrée. Ben, t'es où hum. Ah oui, c'est vrai, je Tu fais, oh, tu fais un manger avec des lunettes euh, Oui, c'est pour pas pleurer. Non, mais c'est drôle. Oh, là, je suis obligée. Oh, je suis en pyjama. Et alors, moi oh, aussi, je suis en pyjama. Merci, s'il te plaît, arrête de me filmer, toi. Vous avez fait quoi, là Arrêtez. Non, c'est pas le challenge de merde de TikTok, là Non, non. que Je la vends, les voisins, tout ça, je la vends. J'en peux plus. <rire>